Ils ilor, ilor UV, UVD. 7470, attention à la pente. C'est l'or et l'or plus brillant que de l'or. Heureuse de vivre et de bonheur. trop chose à dire, beaucoup sur le cœur. Voyez cette génération, les entassements en prison, ça ne cesse de croître. Il y en a à la ramasse. Si je grandis, moi j'y crois, moi je souris, plus j'acclame. De mon quartier, pas envie d'en parler, de mon passé, je crois que je vais l'éviter. Yeah. J'ai pensé à toi toute la nuit, je crois que la bouteille va être vite. La mélancolie se ressent quand j'écris pour que mon cœur se vide J'ai besoin d'amour mais il s'enfuit à chaque fois Comment te dire que le vrai amour tu le connaîtras jamais qu'une seule fois J'ai peur de dire ça car j'ai l'impression de l'avoir vu aperçu Dans la rue je crois que j'en ai fait un ange déçu Déchu de sa couronne, une reine ne l'est plus mais un roi Il aime toujours dans la force et son âme, âme pure. Pure. Ouais. Je plane tous les soirs, fait arrêt à boire Mais je reste stop et je tape quelques strophes je vis dans un monde qu'on entend sur les ondes. Je vis de frissons. Je laisserai à l'abandon le rap, ma thérapie. Ça sera jamais fini. J'assume mes choix et je compterai pas les voix. Mon plus grand remède, chercher les emmerdes. Histoire de galérer, genre les mots croisés. Mal à maiguiser, je viens tester tout ce que je peux donner.